Pour vous familiariser avec l'outil, trois vidéos explicatives sont disponibles sur la page d'accueil de DMP Opidor. Comment se connecter Comment créer un plan de gestion Et comment partager et exporter un plan de gestion Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour élaborer des DMP ou des modèles de DMP, notre équipe est à votre disposition